Je m'appelle Étienne Godreau. Euh, ça fait 14 ans que je suis dans la boîte. J'ai euh, fait j'ai roulé ma boîte, j'ai fait euh, poissonnage, découpe, de coupe, pliage. Euh, des changements comme on est en train de vivre pour euh, un vétéran comme moi, c'est un peu déroutant ben, je ne vois pas ça dans un mauvais oeil là. Euh, si c'est mieux pour moi, je vais embarquer si c'est logique, moi j'embarque euh, mais ça fait que mon quotidien euh, s'allume plus dans le bain on a, on a l'impression qu'on participe plus euh, à ce qui se passe dans l'entreprise. Puis c'est pas quelqu'un qui est à l'avant de son écran qui va, il va savoir comment ça se passe en avant de ma machine. Là. Je pense que je suis plus apte à, à savoir qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi mes enjeux, puis euh, c'est ça. Bien sûr, on a euh, cette liberté-là et moi ça m'apporte entière, entière satisfaction. Là. Je ne pas demander mieux. J'ai l'impression de quelque chose d'extraordinaire dans, dans ta carrière? Parce qu'il n'y a pas d'autres entreprises comme ça. Euh, extraordinaire, je ne sais pas, mais novateur, oui. Le, le, oui, parce que je me, je me sens un peu privilé, privilégié. Euh, c'est pas Comme tu dis, c'est pas tout le monde qui va avoir la chance de vivre ça. Fait que, aussi, aussi bien le faire comme il faut. ils si, se mettent à fond, tu sais. C'est quelque chose qui est plus grand que moi et moi ça m'intéresse, c'est une cause qui est plus grande que moi puis, je veux que ça marche. Là, euh, en plus, ben, c'est mon envoi qui est en jeu, c'est le super pour garder, garder mon travail. Que, comme ça, ben, on est plus compétitif, on est capable là, de, par rapport aux autres dans le domaine, là, si c'est un petit plus, ben, tant mieux. C'est ce qui nous fait qu'on va se démarquer. Est-ce que tu en as déjà parlé à des amis en groupe ah. de l'entreprise? Du changement qui se mettait en place, c'est quoi la réaction de toi? Ben, avec ma conjointe, justement, elle est en train de suivre les cours à l'université en management. Oui. Euh, tu pas au courant de ça. J'ai dit, euh, si jamais j'arrive avec ça avant de mon propre de management, il va. Euh, <rire> ça va remettre en cause euh, ses, ses fondements. C'est vraiment. Euh, il fera le saut, là. Mais euh, mes parents, j'avais parlé avec mes parents, mon père, lui, L'ancienne génération, il était sceptique. Okay, il était pas... sceptique, il était sceptique. Il trouvait ça spécial, mais...